Bienvenue sur Eden Gaming. Aujourd'hui un nouveau tuto. Comment installer des jeux rétro sur votre PC. C'est parti. Alors là, nous voilà sur le site de Roomstation. Pour commencer, il va falloir télécharger ce logiciel qui est là en vert. Donc moi, je l'ai déjà fait. Du coup... Ça vient ensuite sur votre bureau donc voici mon beau bureau wow. et il est là le mien voilà je l'ai rangé là vous allez dessus ensuite vous atterrissez sur le menu ensuite vous pouvez aller dans le jeu donc là vous avez je vais faire un zoom dessus vous avez toute une liste de, jeux, de consoles rétro Hop, tout ça Ensuite, vous choisissez euh, par exemple, je sais pas, allez, la Gamecube. Voilà. Par exemple, vous prenez un jeu Zelda, donc vous voyez, il euh, y a les notes ici. Je vous conseille de bien regarder les notes, c'est-à-dire que les jeux, euh, bah, les, les mieux notés sont les meilleurs. Donc, euh, les jeux que je connais pas, qui ont des bonnes notes comme ça, bah, euh, j'hésite pas à les tester. Voilà. Donc, euh, je vous conseille de faire pareil pour. Euh, découvrir des nouveaux jeux. Là, vous avez toute une liste de jeux Gamecube et il y a beaucoup de bonnes notes, hein. de 5, plein de 5 sur 5. Vous avez ici plusieurs pages, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour télécharger un jeu, c'est tout simple. Donc, cliquez par exemple là-dessus, voilà. et ensuite vous allez le téléchargement donc il y aura des jeux comme ça où il y aura deux installations à faire voire trois et d'autres où il n'y en aura qu'une seule généralement il n'y en a qu'une seule donc là je vous en ai montré un où il y en a deux donc là je suis tombé sur un jeu d'horreur sur Gamecube voilà donc si vous voulez par exemple faire un jeu d'horreur sur Gamecube vous téléchargez le jeu ensuite pour retrouver vos jeux vous allez dans jeux alors attention, il ne faut pas confondre parce qu'il y a jeu là et jeux là. <rire> Donc pour euh, retrouver vos jeux, vous allez dans jeux ici. Et là, tout ce que vous avez téléchargé se retrouve ici. Pour mieux vous y retrouver dans vos jeux, vous avez ici cela. Ce qui est bien en plus, c'est que vous avez le nombre de jeux sur le côté. Ça c'est formidable donc euh, franchement je connais pas meilleur émulateur que Roomstation actuellement euh, Donc euh, bah, je le recommande pour euh, les, les jeux rétro en tout cas Ils font pas les jeux euh, actuels Donc par exemple vous n'avez pas euh, encore les jeux sur la Wii, sur la DS euh, Ce qui concerne euh, Nintendo ça s'arrête à Gamecube Et pour Playstation ça s'arrête à Playstation 2 Vous avez aussi bien sûr euh, tout ce qui était sur Nintendo 64, euh, Saturn, tout ce qui était sur Game Boy aussi, comme vous pouvez le voir, euh, la Game Boy en noir et blanc aussi, hein. la toute première. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai fait découvrir un super émulateur de jeux vidéo rétro. Peut-être que certains d'entre vous connaissaient déjà. J'ai vraiment énormément de jeux. Hein. Sur ce, on va s'arrêter là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut